Celle-ci, donc on dit une solution de, de gestion des ventes en ligne euh, et en l'occurrence euh, on vend essentiellement en B2B, donc euh, voilà, on a le, le côté solution mais aussi le côté utilisation puisque euh, on, on a ce type de cible euh, et on va essayer de répondre avec Gabriel à vos questions, mais d'abord en plus je vais laisser Gabriel se présenter. Ben, merci Alain de m'accueillir à La Rochelle, on a fait le match retour à La Rochelle et puis et plus à Paris. Gabriel David-Chebec, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30. 1 minute 30, c'est la première agence d'inbound marketing en France. On s'est créé en 2012 avec cette idée que chaque marque peut devenir son propre média et convertir son audience en client. Et on travaille pour concrétiser les ambitions croissantes de nos clients. Alors, euh, comme vous l'avez vu sur le thème, on va parler aujourd'hui de, de, de WordPress. Enfin, En fait, c'est... un un peu un mot fourre-tout, bah, ça peut être n'importe quel site frontal que vous utilisez euh, et voir comment l'utilisation de votre site web et notamment le contenu que vous mettez dessus euh, peut vous aider à mieux transformer et euh, en parallèle euh, on va parler des outils euh, qui vont vous permettre, euh, bah, une fois que vous avez cité l'intérêt chez, chez votre visiteur de l'amener euh, dans un, un funnel de prospection jusqu'à euh, le convertir en client euh, je vais laisser euh, Gabriel euh, commencer, puisque c'est, euh, lui c'est un peu le spécialiste euh, du top euh, of the funnel. Euh, et à ce moment-là, moi je parlerai peut-être plus de la euh, tambouille qui se passe derrière euh, dans un second temps. Euh, donc Gabriel, bah, je te laisse présenter, enfin euh, euh, représenter, puisque c'est une parce le... euh, bah, que vous faites sur 1 minute 30 et surtout bah, le. le l'intérêt et la façon de faire pour avoir du contenu qui, qui, qui ramène des leads complètement à votre Alors, bah, si on essaie d'expliquer une bande marketing ou tout simplement le marketing, l'objectif c'est de faire parler de soi, de, de construire une audience pour, étape par étape, convertir cette audience en client, euh, puis typiquement en ambassadeur. Euh, derrière moi, vous le voyez là-haut, il y a un entonnoir. Cet entonnoir, vous pouvez le retrouver en ligne et peut-être que Jonas va donner l'URL aussi sur le chat. L'entonnoir, si vous voulez le retrouver, c'est 1 minute 30.com slash inbound inbound index index.html. Si tu peux le taper dans le chat, Jonas, 1 minute 30.com slash inbound slash index HTML. Cet entonnoir, vous avez un petit bouton sur la droite qui permet, de, comme dans les comptines pour enfants, de faire avancer les étapes et les pages. Et effectivement, dans l'idée d'une bande marketing, c'est, je vous le disais, devenir son propre média et convertir son audience en client. Donc la première étape, c'est de devenir média. Et pour devenir média, ben, il faut produire du contenu, euh, l'éditer, le diffuser. Et pour ça, le titre s'appelle « Faire de votre site WordPress, imaginez la vendre ». WordPress ou n'importe quel CMS ou n'importe quel site internet est une super plateforme pour devenir média et publier des contenus, que ce soit du texte, que ce soit de l'audio, que ce soit de la vidéo. Et vous avez cette capacité-là de vraiment euh, créer des contenus qui vont intéresser votre audience. Euh, parler, par exemple pour celle-ci, on travaille avec eux ce matin et aussi dans la journée, sur euh, comment bien gérer son entreprise, quels sont les, bonnes, les bons outils pour arriver, comment le faire, comment mettre en place euh, une gestion saine de son entreprise. Ça c'est un vrai sujet sur lequel euh, on peut créer une audience parce que vous, les chefs d'entreprise qui nous regardez, vous, vous avez ces mêmes préoccupations-là. Donc la première étape, c'est vraiment de devenir média, et là je vous invite à cliquer sur le petit bouton sur la droite qui permet d'avancer. pour arriver à la deuxième étape qui consiste à euh, identifier ses visiteurs, recueillir des informations de contact. Parce que malgré tout, on n'est pas qu'un média, on n'est pas là pour juste intéresser. on est aussi là pour faire du marketing et donc pour attirer des clients, des prospects, des leads, si on utilise le terme anglais, les faire entrer dans notre base de données et être en mesure, derrière, de leur vendre et de faire un acte de vente commercial. Et ça, ça consiste, c'est la troisième étape, à savoir vendre et convertir un prospect en client. Typiquement, sur les métiers du B2B, sur les métiers des services, c'est des choses que vous savez faire. Une fois que vous avez un prospect, quelqu'un en face de vous, qu'il faut convaincre pour vendre, vous savez le faire. Et votre site internet, lui, il est là pour capter ces intentionnistes, capter ces gens intéressés, les faire rentrer dans votre base de données, et ça, ça passe par la qualité des contenus qu'on met en place. Une fois que vous avez vendu, la dernière étape, on appuie sur le bouton 4, enfin 3 qui devient 4, la dernière étape consiste à fidéliser, parce qu'un bon client est un client fidèle, un client qui revient, un client qui est satisfait, un client qui, en devenant ambassadeur, va être en mesure d'attirer auprès de ses pairs euh, de nouveaux clients pour vous, d'attirer de nouveaux inconnus en haut de Donc ça, c'est euh, des choses assez basiques, assez classiques, mais avec la petite nouveauté qui est propre au digital, c'est que vous pouvez devenir votre propre média et que vous n'êtes plus dans une situation où vous êtes obligé de vous appuyer sur des médias tiers, vous n'êtes plus obligé d'acheter de la pub uniquement ou, euh, ou de faire des relations presse, vous pouvez aussi. Euh, capitaliser sur votre site web pour vous créer votre propre audience. Donc ça, c'est euh, les, les, les clés de, de ce qu'on propose. Euh, comment le faire si vous continuez à cliquer sur le petit bouton à droite Vous arrivez à quatre étapes. Et il y a une première étape qui est une étape essentielle, euh, qui est une étape qu'on appelle la co-conception, qui est un travail sur les fondamentaux de votre stratégie marketing, à savoir définir votre positionnement et votre branding, savoir clairement qui vous êtes, euh, quel est votre message, euh, être capable de le donner en 10 secondes et dire euh, « Moi, je suis le leader de l'inbound marketing en France et je concrétise les ambitions de croissance de mes clients. » C'est ce que je dis pour me positionner et pour me différencier. Euh, une fois que j'ai bien défini ça, parce que je vais le répéter un peu partout, je vais travailler sur ma ligne éditoriale, comment euh, je peux concrétiser les ambitions de croissance de mes clients, euh, quelles sont les questions qu'ils se posent, c'est cette notion de persona, à savoir le miroir de la cible. Euh, qui sont-ils euh, quelles sont les questions qu'ils se posent, comment je peux les intéresser, euh, quelles sont les questions que se posent des personnalités ambitieuses qui veulent développer leur entreprise, ils vont se poser la question de comment développer mon entreprise, comment mettre en place une stratégie marketing agressive, etc. C'est etc. tout ce travail-là qu'on va faire aussi avec celle-ci cet après-midi. Euh, des questions sur le parcours, lui, une fois qu'il a lu mon article, qu'est-ce que je l'amène à télécharger, ou quelle page je l'invite à visiter, on va parler de « call to action ». On va parler derrière aussi dans ce parcours-là de marketing automation, comment une fois le, le contact collecté, je lui envoie des séquences de mails qui l'amènent à prendre contact avec, vous, avec nous, comment je l'amène aussi à mieux me connaître. Euh, on va parler aussi de tous les aspects d'organisation, de business plan, comment faire, quelle data, etc. Tout ça pour, à la fin de la première étape, être en mesure d'avoir un plan d'action clair et une stratégie de moyen terme pour mettre ça en place. La deuxième étape consiste à mettre en place les outils et bien sûr parmi les outils il y a ce site WordPress dont on a parlé qui est un site avec une technologie open source très facile d'accès donc c'est pour ça qu'on parle de WordPress parce que c'est vraiment une des technologies leaders du marché, facile d'accès, pas cher, quasiment gratuite parce qu'open source avec toutes les réserves qu'il y a autour mais en tout cas c'est un très très bon outil euh, avoir ce site qui devient votre propre média avoir l'ensemble des plateformes digitales que sont les réseaux sociaux aujourd'hui qui vous permettent de communiquer aussi, avoir tous les bons contenus qui vont permettre de capter et de convertir ce livre. On va beaucoup faire des livres blancs, des guides, des appâts, peut-être des portefeuilles L'idée, c'est de se dire que collecter un contact sur le web, c'est comme un acte de vente. Donc pour que cette vente soit intéressante, il faut que vous ayez quelque chose à offrir en échange. Donc les livres blancs servent à ça, ils servent à d'appâts. Ils servent d'outils pour collecter ce contact, récupérer une information, pouvoir après la recontacter. Après on va avoir d'autres éléments qui sont importants comme des contenus de réassurance, des vidéos de témoignages clients, des vidéos qui expliquent la solution, qui expliquent le process, des motion design. Et puis aussi quelque chose quand on est en bas de la phase co-production, c'est tout ce qui est formation et coaching, qui là aussi est essentiel parce que le marketing ne peut pas être le seul apanage d'une direction marketing. Où le seul apanage de la personne qui l'a fait. Le marketing, il est au service de l'ensemble des équipes, euh, les équipes commerciales qui doivent s'approprier les contenus, euh, la direction, le cas échéant, qui doit comprendre pourquoi les contenus sont faits, euh, les équipes support, etc. etc. Enfin, l'ensemble des collaborateurs euh, doivent être au courant de la stratégie marketing et doivent comprendre comment elle marche. Euh, ça, c'est vraiment la fin de la mise en place. Et puis après, on rentre dans une phase de copilotage avec nous, qui est une phase de diffusion. On va vraiment utiliser euh, tous les médias pour exister, pour se faire connaître tout ce qui est blog, tout ce qui est vlog de plus en plus. Vlog, c'est des blogs en vidéo, euh, qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, sur Youtube, sur Facebook, euh, sur Instagram maintenant. Euh, tout le travail du référencement naturel, euh, comment euh, on se fait comprendre par Google, comment Google peut mettre en avant notre entreprise, nos contenus, parce qu'on répond à des questions que se posent réellement les internautes. Il euh, faut bien penser Google, non pas comme un moteur de recherche, mais comme un moteur de réponse. Google apporte des réponses. La présence sur les réseaux sociaux, qui est, de, qui est riche, qui permet d'échanger, de se faire connaître, de viraliser les choses, et des choses plus classiques, comme les relations presse, les relations influenceurs, avec cette nouveauté qu'aujourd'hui, les influenceurs ne sont pas que euh, les médias traditionnels, mais chacun dans votre secteur, vous avez des micro-influenceurs, des gens qui euh, ont leur propre blog, ont leur propre Instagram, ont leur propre Pinterest ou Facebook, sur lesquels ils ont réuni une communauté que vous pouvez et que vous souhaitez sûrement adresser. Après, il y a toute la partie de diffusion payante que sont AdWords, donc la plateforme de Google, la plateforme de Facebook, la pub, la télé si vous pouvez vous le permettre, la radio, ce n'est pas nécessairement accessible à tous, mais aussi des solutions comme du marketing direct ou du native advertising. Le native advertising, c'est des choses comme le pub rédactionnel la possibilité d'avoir des petits articles à vous en bas des grands articles des médias, ce genre de choses, des plateformes que vous avez peut-être vu qui s'appellent Outbrain, Tabula, etc. Et ça, c'est vraiment la partie de comment devenir média. La quatrième étape consiste après à convertir. Donc comment, à travers vos contenus, vous allez finir par des appels à l'action pour dire euh, « Découvrez une démo de mon produit » ou pour dire « Prenons rendez-vous » ou pour dire « Téléchargez un livre blanc » afin de capter un contact et de mettre ce contact dans un outil CRM, donc de gestion de Customer Relationship Management, donc de gestion de clientèle, ou Marketing Automation. Et c'est assez naturellement sur cette base-là que je passe la parole à celle-ci, parce que celle-ci offre typiquement ces, ces fonctionnalités de gestion de compte client, de facturation, etc. Et ce qui vont vous permettre de finir la vente et de processer la fin du parcours de vente pour ne pas perdre un contact et, et avoir un, un « un pipe » Euh, un flux complètement complet. Oui, complètement, ben, c'est effectivement euh, euh, un peu la, la, la suite de, de ce écrit. -à -dire que j'écris, c'est-à-dire que nous, celle-ci, on a mis depuis longtemps en place euh, tout un nombre d'actions marketing diverses et variées euh, et il se trouve qu'on code le logiciel euh, CRM qu'on utilise nous-mêmes, donc celle-ci euh, et que donc on a apporté un certain nombre de fonctionnalités pour justement euh, fluidifier et surtout optimiser la transformation des leads euh, générés par toutes ce, euh, ces stratégies de, de, de contenu. Euh, donc je ne vais pas repasser sur toutes les, les étapes que tu as données, mais c'est vrai qu'on a, nous, euh, des stratégies de contenu assez généralistes euh, d'un côté et après des stratégies de, de contenu, on va dire, plus directement euh, commerciaux euh, d'autre côté. Et on, on va générer plusieurs types de leads, en fait. Et un lead qui arrive chez celle-ci. Euh, n'est pas euh, standard, on ne va pas tomber sur le dos de tous les leads. Euh, typiquement, quand on récupère un lead qui s'est intéressé euh, par exemple à une campagne qu'on fait sur le RGPD, on a, fait, on a eu beaucoup beaucoup euh, d'actions de, euh, là-dessus depuis un an puisqu'on est quand même euh, au cœur du sujet avec celle-ci puisqu'on gère beaucoup de fichiers euh, clients. Euh, mais c'est évident que dans, dans, dans la masse de gens qu'on amène sur une thématique RGPD, on va avoir euh, certes des prospects potentiels pour celle-ci, mais aussi des étudiants, mais aussi euh, des gens qui travaillent dans des grands groupes qui ne sont pas nécessairement euh, pile-poil dans la cible. Et donc c'est comment on va réussir euh, à partir de, de cet intérêt qu'on a généré sur des, ce qu'on appelle nous des MQL, donc des marketing qualified leads, c'est-à-dire des gens qu'on euh, qu a réussi à, à attirer par une notion de contenu, mais qui ne sont pas des 16 qualified leads dans le sens où ils ne sont pas a priori prêts à acheter le produit demain matin. Et c'est comment on va pouvoir euh, faire le tri euh, dans ces contacts et essayer, dans tous ces contacts de remonter ceux qui sont potentiellement intéressants commercialement. Donc pour ça on a, on a mis en place plusieurs outils qui existent dans ce site mais qui existent aussi ailleurs et notamment la première étape c'est le lead tracking et le lead scoring alors ça c'est un concept, voilà c'est encore des, des anglicismes mais bon enfin c'est assez facile à comprendre en fait on va vous permettre de mettre sur votre site alors c'est encore plus facile sur votre site WordPress puisqu'il y a un plugin qui a installé pour ça, euh, on va vous permettre de traquer, pour tous vos visiteurs, euh, même anonymes, hein, dès qu'ils arrivent sur votre site, euh, l'ensemble de leur parcours de visite sur votre site. Donc, on va pouvoir voir qu'ils ont été voir, tel article de blog, euh, votre page tarif, euh, visiter votre catalogue si vous avez un site e-commerce, et donc quel produit il a vu, etc. etc. Euh, ça, c'est quand il est anonyme, il peut venir, revenir 15 jours après, peu importe, nous, on stocke les informations. Euh, et quand... Le prospect ou le lead en question euh, va remplir un formulaire, et bien là, il va le créer dans celle-ci avec tout cet historique de, euh, de consultation. Alors évidemment, ça a une valeur euh, fondamentale pour le commercial parce que si vous vendez, je sais pas moi, des portails et des fenêtres, euh, bah si vous voyez qu'il a vu les portails, euh, bah vous n'avez pas eu parlé de fenêtres. Donc vous pouvez être beaucoup euh, plus efficace dans votre premier engagement euh, avec le client et notamment dans sa qualification en évitant de lui poser des questions inutiles. Euh, et d'autant plus que ces, ces données qui sont de, de navigation peuvent être scorées. C'est-à-dire que vous pouvez dire euh, voilà, un client qui a été voir une page produit sur mon site e-commerce, euh, c'est 50 points. Euh, par contre, s'il a vu un article de blog, c'est 10 points parce que c'est un signal faible, il n'y a pas de raison de le traiter euh, euh, autrement. Euh, et donc, quand il va arriver euh, dans, dans votre CRM, donc dans votre petite gestion de la prospection, il va être assorti d'un score et ce score euh, est dynamique. C'est-à-dire que si le client. Euh, le prospect, en l'occurrence, revient sur votre site, on va continuer à démonter le score. Et de la même manière, euh, à partir du moment où le, le, le, ce prospect rentre dans le CRM, vous allez pouvoir l'engager immédiatement dans une logique de sales automation. Alors, sales automation, c'est quoi C'est très simple. Euh, c'est la, la, la logique d'envoyer des emails à votre prospect pour le compte d'un de vos commerciaux. Euh, et bien sûr, c'est complètement nominatif, hein, ce n'est pas du mail marketing. C est, c est... Mais disons que ça évite à votre commercial de faire la démarche, de, de faire ses relances, tout est automatisé. Euh, et là encore, euh, bah, toutes ces relances euh, au niveau de la réaction client vont être traquées. Donc si le client ouvre l'email, il va venir enrichir le score. Et donc l'idée, c'est qu'un commercial qui arrive le matin, euh, dans son pipeline, va voir tout de suite euh, quels sont les leads qui ont bougé, euh, sur lesquels il y a de l'intérêt. Et donc on a vu que c'était très efficace et vu qu'on a essayé d'aller encore plus loin euh, en ajoutant une couche de notification euh, en temps réel. C'est-à-dire que, euh, typiquement, euh, le fameux prospect, euh, s'il va voir, euh, je ne sais pas, il revient sur votre site et avoir une page, vous pouvez avoir une notification par email ou dans Slack ou d'autres canaux qui va vous dire instantanément, euh, il est en train de voir telle page. Ou euh, de la même manière, euh, il vient d'ouvrir votre email. Et donc ça permet de, de, de, bah, de doser des interactions avec le client euh, et le prospect de, en fonction de leur action, mais vraiment en temps réel. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup chez nous, parce qu'on a ça sur toute la chaîne et donc sur le devis par la suite, euh, bah, c'est d'appeler le client au moment où il ouvre le devis, parce qu'évidemment, euh, il l'a sous les yeux. Bah, si vous vous rappelez, euh, quatre heures plus tard, euh, il sera peut-être euh, en réunion, euh, passé à autre chose, ou euh, peut-être qu'il y aura un concurrent entre-temps qui aura appelé. Donc, le moment de l'appeler, c'est le moment où il ouvre le devis. Et donc, voilà nous, on apporte toute cette couche en fait, d'intelligence qui permet d'augmenter bah, la productivité des commerciaux. C'est-à-dire qu'au lieu de passer leur temps à faire des mails de relance, de passer leur temps à regarder si le, le, le devis a été signé, à relancer le client, euh, on va avoir toutes ces informations qui vont venir nativement vers le commercial. Et il euh, y a des événements évidemment très importants, comme le devis signé, où euh, ben, on est à la à l'instant euh, averti que le client a signé le devis, bah forcément, euh, le réflexe, ça va être de l'appeler, de super, avez, merci. vous avez la signature aussi électronique sur le devis. Oui, tout à ce fait. Ce alors, si je descends un peu plus bas dans, dans, dans le funnel par rapport à tout ce que tu as dit, euh, tous les efforts que tu as évoqués au début sont des efforts coûteux, euh, en temps, en énergie euh, pour amener des leads. Donc, euh, évidemment, euh, le souhait du marketing, c'est que le maximum de ces leads euh, deviennent clients. Euh, et donc, ça, c'est un process qu'on maîtrise assez bien, c'est sexy, notamment pour nous-mêmes, c'est d'être très réactif. Euh, C'est-à-dire que bon, alors mon fameux lead est arrivé, j'ai son score, je l'ai appelé, et là, il, il veut un devis. Donc, je vais lui faire un devis très rapidement dans sexy. Alors, on a un puissant moteur de devis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux avoir des modèles. Enfin, il y, y a plein de solutions pour aller très, très vite. Et je vais pouvoir adresser ce devis au client, et ce client va pouvoir le signer électroniquement. Euh, alors, signature électronique, ça paraît tout bête, hein, mais c'est vraiment essentiel parce que dans le système traditionnel où vous envoyez votre email euh, avec une pièce jointe vous demandez à votre client de l'imprimer vous demandez à votre client de signer de, de le rescanner et de vous le renvoyer hormis le fait que ça n'a qu'une valeur légale très approximative euh, vous allez peut-être perdre 48 heures. Son assistant n'est pas là, il ne connaît pas le scanner, euh, ben vous attendez 48 heures. Et pendant 48 heures, euh, qu'est-ce qu'il vous dit euh, Qu'est-ce qui vous a arrivé de penser qu'un concurrent va arriver avec une meilleure offre, euh, où il mette le doute, euh, alors qu'il était prêt à signer Dans la situation électronique, c'est vraiment très simple. Hein. Le client reçoit un, le devis dans une page web, il clique sur signer, il reçoit un code par SMS, il valide, et le devis est signé. Et c'est emballé, c'est pesé. Et donc, à partir du moment où je reçois ce devis signé, je vais pouvoir toutes les actions nécessaires en interne pour la vente, hein, la provision, le, le, le site de vente que vous avez. Et après, je vais pouvoir directement en un clic générer la facture depuis le devis. Et là encore, on va essayer d'accélérer de, de, le paiement. Donc on va envoyer de la même manière un lien vers le devis au client et il va pouvoir euh, payer lui-même, Alors, euh, soit par carte bancaire. Voilà de systèmes, Stripe, ADN, Paypal, Atos et j'en passe, ou alors même par prélèvement automatique, on a une connexion à GoGuardless qui permet de, à votre client de, de vous faire un mandat et vous pourrez le prélever par la suite facilement. Donc l'idée c'est vraiment d'ajouter, de, de, de réduire le temps entre ce fameux moment où le, le, le prospect va remplir un formulaire sur votre site et le moment où vous allez avoir euh, ben l'argent à la banque, hein, clairement. Mmh. Et il faut voir votre entonnoir de façon un peu complète on part du site internet on part des gens qui cherchent des informations qui se renseignent sur votre produit pour arriver effectivement jusqu'à l'acte d'achat et au devis signé euh, typiquement tu parlais du fait que vous vous appliquez à vous même ce que vous vendiez que vous utilisez votre propre solution les américains disent eat your own dog shit dog euh... food euh, nous, on fait, on s'applique aussi à nous-mêmes cette démarche in marketing. On produit un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre. On a aujourd'hui plus de 120 000 visiteurs par mois sur notre site, 80 000 abonnés à notre newsletter, 2500 téléchargements de nos livres blancs tous les mois. Donc, c'est 2500 nouveaux contacts qui rentrent tous les mois dans notre machine à vendre et dans notre outil d'automation qui va envoyer des emails, qui va renvoyer des newsletters et qui va nous amener nos prospects à demander des rendez-vous. Et effectivement, nous, on ne peut malheureusement pas complètement vendre en ligne. Il y a un moment où on a besoin d'avoir de, des commerciaux qui rencontrent nos clients, mais les commerciaux vont pouvoir faire les devis, envoyer de la signature électronique et signer jusqu'à la fin. Et tout ça est contrôlé, maîtrisé avec des indicateurs qui permettent de suivre l'efficacité de chaque étape. C'est ça un peu qu'on peut mettre en place grâce à des solutions comme ça qui intègrent euh, du site internet au parcours client, à la conversion et puis à chacune des étapes du, de, de, de l'entonnoir commercial. En France, on constate tous les jours chez celle-ci qui est vraiment, euh, euh, voilà, je pense au bon endroit au moment, comme vous d'ailleurs, euh, parce que c'est un, un levier très très important euh, pour aller bah, beaucoup plus vite euh, et effectivement, euh, transformer plus de clients quoi, donc euh, nous on engage vraiment euh, nos clients à mettre ces outils en place, c'est pas très compliqué euh, techniquement, enfin on est aujourd'hui sur les logiciels accessibles euh, sur internet, euh, voilà, euh, sur le téléphone mobile, donc c'est des, euh, des, des, une prise en main qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître euh, peut-être euh, euh, il y a quelques années les logiciels installés sur des serveurs, VPN pour se connecter à l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, c'est fluide. et, et d'ailleurs, nous, ce qu'on constate chez celle-ci, c'est que très souvent, euh, nos clients euh, sont recommandés euh, par des utilisateurs. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas le, forcément le patron qui vient, c'est le commercial qui a parlé à un copain commercial et qui dit « Attendez, euh, moi, moi, il me faut ça. <rire> » Donc, c'est vraiment euh, très intéressant. Et d'ailleurs, chez nous, 40% de nos clients viennent par recommandation, ce qui prouve qu'il y a vraiment une impétence pour ce type d'outil. Donc euh, n'hésitez pas euh, à nous contacter ou à contacter 1 minute 30 pour la partie plus haute euh, du funnel, mais c'est vraiment euh, euh, voilà, des conseils qui ne sont pas perdus et qui peuvent vraiment vous apporter énormément de productivité et donc plus de chiffre d'affaires. Ouais, c'est quand même ça qui compte, c'est qu'au final on gère mieux sa boîte et on a plus de chiffres, on la développe mieux. Et puis les salariés sont plus contents parce que personne n'a envie de faire des tâches répétitives euh, et qui n'ont qui ont pas de sens. Quoi. Ça permet de redonner du sens au maximum aux missions des commerciaux. On va peut-être passer aux questions maintenant. S'il y a des questions dans l'audience, par chat, Jonas va nous les lire et on va pouvoir essayer d'y répondre. Combien de, temps, arrêter, combien de temps ça met à mettre en place celle-ci et de commencer à avoir ses résultats sur son volume de vente Alors combien de temps à... ça met en place euh, pour mettre en place celle-ci euh, et obtenir des résultats concrets sur son volume de vente euh, ben, Je dirais que c'est très rapide. Euh, euh, alors, ça dépend évidemment de la, de la taille de votre entreprise du, du nombre de process qui sont concernés mais euh, disons que voilà en une semaine 15 jours euh, on peut s'occuper d'importer les données de vous euh, remettre euh, en place vos données dans celle-ci de former vos collaborateurs euh, ça, ça va assez vite hein, parce que c'est euh, finalement euh, euh, assez facile à utiliser, c'est le but, hein, de, donc euh, normalement il n'y a pas beaucoup de complexité, euh, peut y avoir un peu de complexité dans les réglages, mais ça, ça se règle avec une ou deux réunions au début, mais une fois que c'est en place, euh, ça démarre très très vite. Malheureusement par contre, le, le haut de l'entonnoir lui est un peu plus long, euh, entre la production de contenu ou l'achat de mots-clés AdWords pour faire du trafic, etc. et donc amener un, un flux régulier de trafic sur votre site, pour que vous puissiez le convertir avec des outils comme celle-ci après. Là on est sur des démarches un peu plus longues où il faut s'inscrire dans des, dans des processus qui vont durer quelques mois pour commencer à avoir les premiers résultats de, de son travail sur son audience, sur la production de contenu, etc. Complètement, ça prend pas mal de temps. Malheureusement, pour <rire> nous, c'est moins un clic and connect ne peuvent être une solution de, de, de CRM et de gestion euh, comme la tienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non, a priori non. Ouais. Comment tu veux conclure Oh bah écoute, euh, bah, tout, euh, très simplement, euh, je vais remercier les. Oui. Tu vas inviter les gens à faire une démo, on va faire des call to action. Ah, La solution celle-ci est une solution d'email et de Slack, type MailChimp ou ça maquillage. Alors, oui. tout à fait. Alors l'email, c'est une grosse couche dans celle-ci. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, euh, au niveau des, des utilisateurs de celle-ci, ils peuvent connecter euh, nativement leur compte email. Donc, typiquement, si vous avez un compte Gmail, celle-ci va se comporter un peu comme votre iPhone, Donc vous allez connecter Gmail et tous les mails que le commercial enverra de Celle-ci partiront par sa boîte Gmail et de la même manière il retrouvera tout l'historique de ces mails Gmail dans Celle-ci mais classé par client. Donc ça c'est une intégration native. Et après on a effectivement nativement aussi dans Celle-ci un module d'envoi de newsletter qui est tout à fait intégré et d'ailleurs qui présente l'avantage euh, bah, de pouvoir bénéficier de la segmentation que vous avez dans celle-ci. Donc typiquement si vous voulez envoyer un email à vos clients du 93 euh, qui ont acheté tel produit, euh, bah, vous, vous filtrez ça dans, dans celle-ci et vous envoyez une campagne dessus, donc c'est très pratique euh, puisque vous avez toute la segmentation disponible euh, sous la main et d'ailleurs ça envoie des emails et aussi des SMS, sachant que le SMS parfois est un, un très très bon média avec ses 99% de taux d'ouverture. Question sur le budget à prévoir pour ce la Alors les budgets à prévoir, alors je ne vais pas répondre pour la partie agence, je laisse Gabriel répondre. Pour la partie celle-ci, euh, ça dépend vraiment du paramètre, parce que celle-ci, il y a plus de 10 modules euh, qu'on utilise euh, au choix. Euh, donc euh, chacun fait un peu sa, euh, sa, sa cuisine. Euh, maintenant, euh, très rapidement, euh, si vous utilisez par exemple le CRM et la facturation, qui permet de, de répondre à ce que j'ai décrit au début de, de, de, de cette présentation. Il euh, faut compter euh, 240 euros par mois pour une équipe de 15 utilisateurs. Donc, euh, voilà, et euh, moitié moins cher si c'est une équipe jusqu'à 5 collaborateurs. Ou, Donc, euh, euh, on, fait, vous donner un ordre d'idée, ça ouais, reste vrai, par il a utilisateur, l'acheter, euh, voilà, il suffit de. Hein oui, alors après, oui, alors effectivement, euh, ça a rapporté à la productivité que, que génère un logiciel comme celle-ci. Si ça vous coûte 20 euros par mois par collaborateur, mais c'est que ce collaborateur il gagne 10 heures de travail, je vous laisse le travail, je fais le calcul avec son salaire brut, plus les charges, plus sa quote-part euh, de locaux, de bureaux, d'Internet, vous verrez que, que oui, oui, c'est une affaire, il n'y a pas de doute, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est en forte croissance et qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent. Bon, moi De mon côté, je vais être un peu rabat -joie. je vais rajouter un zéro, parce qu'effectivement on commence plutôt à 2500 euros par mois pour accompagner nos clients, mais euh, on a du service, du coût humain, et pas nécessairement que du logiciel. Mais c'est tout à fait, euh, voilà, je vous rassure, c'est tout à fait raisonnable, c'est ce qu'il faut attendre d'une boîte voilà, qui, qui fait un travail de fond humain pour vous euh, tous les mois. Merci. C'est plutôt une affaire. Je ne ouais. pas jusqu'à là. Ouais. Ben écoutez, euh, on est ravi de vous avoir eu euh, dans ce webinar euh, dans, auquel nous arrivons, euh, au terme duquel nous, nous arrivons. Euh, bien entendu, euh, on continue la conversation euh, volontiers euh, en dehors. Hein. Vous n'hésitez pas à, à nous contacter ou à contacter une minute trente. Euh, voilà, moi je trouve euh, qu'il faut euh, toujours finir par des appels à l'action, que ce soit quels que soient vos contenus, des articles de blog, des vidéos, des infographies. Donc je vous invite à demander une démo sur le site de celle-ci, voilà. ça vous permettra de vraiment voir la solution. Et faire un petit call, avec Gabriel et, puis, et puis effectivement, euh, soit remplir un formulaire de contact chez nous, soit télécharger un livre blanc. Et en particulier, si vous voulez en savoir plus sur l'inbound marketing, on a un très bon livre blanc sur le sujet. Et puis sur Amazon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Croix ou mourir, il faut choisir. Et là, ça présente l'ensemble des leviers qui permettent d'adresser la croissance. Il y en a 14, Ça part du positionnement, elle travaille 14. sur toi. Bah, je ne fais <rire> pas les 14, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais je vous invite à aller sur Amazon, croître ou mourir, il faut choisir, ou sur le site du ministre.com. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.